Alors Marc, Marc. j'ai 62 ans. Ok, Marc, 72 ans, qu'est-ce que c'est un hein, papa Qu'est-ce que ça m'évoque en un seul mot Si je devais mettre qu'un seul mot, bah, ce sera amour, hein, tout simplement, mmh. oui. D'accord. <rire> Et alors, deuxième question, qu'est-ce que ça sent un hein, papa Quelle odeur ça Moi, oh, papa, ça peut avoir plusieurs odeurs. Tabac, souvent, tabac de pipe, des choses comme ça. Ou alors de vapoteuse. <rire> Et alors ça peut avoir une odeur de souvenir éventuellement, ouais, c'est-à-dire c'est des moments euh, particuliers, euh, peut-être à la campagne, après avoir une longue marche, après avoir marché, euh, euh, dans un environnement euh, odorant, et puis euh, voilà, toutes les odeurs se mélangent un petit peu, et puis, euh, et puis, euh, et puis celle du papa se reconnaît parmi bien d'autres, en fait. <rire>